Salut, alors dans cette vidéo je réponds à une question qui m'a été posée par euh, Célia et qui me demande comment modéliser ce fameux bougeoir bien connu que personnellement je ne connaissais pas mais je suis loin d'être expert et donc Célia elle veut savoir comment on modélise ça, ben, d'une part euh, pour modéliser le verre mais surtout comment on applique l'étiquette dessus sachant que ben, c'est un verre, c'est cylindrique et que l'étiquette elle-même elle n'est pas carrée mais plutôt euh, ovale ou pas vraiment ovale mais enfin elle est arrondie Comment on fait tout ça Donc, ça bah, en plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'est de modéliser le bougeoir, le verre. Donc ça, on va utiliser les mêmes techniques que pour le verre à vin dans, dans mon tuto que je vous remets en lien. Et aussi dans le tuto Suivez-moi, euh, dédié, que j'ai fait il y a quelques semaines et qui parle vraiment de cet outil-là. Donc, c'est pas, pas sorcier, on va juste dessiner le contour du verre et lui faire suivre un chemin. Ensuite, on va utiliser euh, l'intersection des faces. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, que c'est assez simple et que ça permet de faire pas mal de choses intéressantes pour créer la forme de l'étiquette. Donc, avant de commencer, euh, sachez qu'il y a les formations d'initiation pour les débutants à SketchUp et Avéré qui sont disponibles toujours dans la description. Et, et, et sur ce, je commence. Donc, je passe en caméra projection parallèle et avec ici les vues, je viens en vue de face. Alors, attention, en vue de face. Je vais glisser l'image du bougeoir que j'ai. Alors. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas vraiment une vue de face, on voit que c'est légèrement en perspective, donc il va falloir que j'ai je, je, ça à l'esprit lorsque je modélise. Et je vais commencer par faire un clic droit, éclater, parce qu'on voit que ça m'a fait un groupe, et clic droit et refaire un groupe. Là, cette manip, en fait, elle n'est pas inutile du tout, elle me permet d'avoir une option supplémentaire qui est verrouillée, que pas, laquelle j'ai pas accès si je ne fais pas ça. Le plan devient rouge et maintenant je ne peux plus le bouger, je ne peux plus rien faire dessus. Ce qui fait que comme c'est mon modèle, j'ai envie qu'il reste bien à sa place et que, pas, et que je ne je bouge pas par inadvertance. J'en viens bien en vue de face. Alors vous voyez quand on est en vue orthographique, on voit comme ça le ciel, dès que je bouge, c'est gris, c'est qu'il y a un problème. Je reste bien en vue de face. Et je vais commencer avec le, le crayon ici à dessiner. Alors on va essayer de corriger un petit peu la vue de, de perspective. Je vais partir d'ici, je viens là. Je vais descendre comme ça alors du coup jusqu'au bas du verre, comme ça, c'était même un petit peu plus bas mais bon. Et euh, voilà, donc le, le fond du verre est un petit peu épais, ok. Là on va dire que la paroi elle est beaucoup plus fine, on aurait quelque chose un peu comme ça, bon je fais rapidement cette partie, j'en ai plus besoin. Et là on va arrondir un petit peu les angles. Je prends l'outil arc de points et je viens faire un arrondi ici. Peut-être plus petit ici, voilà, et puis en haut.. Un petit bourrelet qui sera peut-être voilà plus joli je j'efface bien ce petit trait là et j'ai la forme grosso modo de euh, du verre ok je pivote un petit peu je viens créer un cercle alors attention bien sur l'axe bleu je peux contraindre avec la flèche majuscule hein, pour être sur le, le bleu je fais un grand cercle comme ça je supprime son contenu le contour ici on voit qu'il a 24 petits côtés ça m'a indiqué, euh, indiqué dans info sur l'entité vous pouvez faire un clic droit info sur l'entité vous arrivez là moi, Je vais passer à 48 pour qu'il y ait moins cet effet crénelé, donc vous mettez une terre d'ombre plus élevée. On voit que là, le cercle est beaucoup plus lisse. Ok, le chemin, donc le cercle est sélectionné. Je prends l'outil Suivez-moi. Hop, bon, jusque-là, rien de neuf. On a créé euh, la, la forme du verre. Je fais un double clic dessus, je le groupe, je supprime le, le cercle. Là, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va faire l'étiquette. Donc, pour ça, le verre va me gêner, donc je vais le masquer. Clic droit, masquer. Je vais reverrouiller il est toujours verrouillé, donc c'est parfait. Je repasse en vue de face. On va s'intéresser à l'étiquette et là c'est un petit peu plus délicat puisque l'étiquette vous voyez elle est pas, elle part, les axes ne sont pas bien verticales. Bon, on va faire avec. Ah, pour essayer de faire un, un carré, un rectangle qui, qui englobe toute l'étiquette comme ça. Et là, grâce à l'outil Style qui est ici, clic droit Style, hein, s'il n'est pas affiché. On va passer en vue de transparence. Le petit picto qui est là, c'est me... un. On/off de la transparence et je vais venir faire en sorte que mes traits viennent au plus près de l'étiquette. Voilà comme ça, les bords de mon rectangle. Voilà, faire ça de tous les côtés. Maintenant que l'étiquette est bien calée, c'est la phase un petit peu délicate qui commence. Il va falloir décalquer avec l'outil arc de point le contour. Donc là, je vais faire rapide, ça va pas être parfait, mais il faut réussir à détourer reprendre la forme du mieux possible voilà on voit que c'est loin d'être parfait, hein, mon étiquette elle est pas terrible, ici il me manque un petit peu, donc je vais essayer de tirer ça par là, voir si je peux rattraper, Ouais, ça va pas être évident. Hein. Ouh. Quoique, c'est déjà un petit peu mieux, bon voilà, il faudrait vraiment avoir une photo de face pour bien faire. Euh, là je vais enlever la transparence, pivoter un peu et faire un poussé tiré de, de la forme de l'étiquette, j'en fais un groupe. Je fais réapparaître le vert alors pour faire apparaître un objet qu'on aurait masqué édition révéler tout le verre revient l'étiquette elle je vais la déverrouiller et puis elle aussi à son tour la masquer j'en ai plus besoin et on voit que ma forme je vais m'arranger pour qu'elle transperce ici pas tout le verre, mais juste la face avant comme ça voilà et on va demander à ces deux formes de faire une intersection et de laisser leur empreinte l'un dans l'autre alors, on va plus précisément demander au vert de garder l'empreinte de, de la forme de l'étiquette. Donc, pour faire ça, il faut que la forme du vert ne soit pas groupée. Donc, je l'éclate. Je, je ne sélectionne que l'extérieur du vert. Je sélectionne avec contrôle enfoncé le groupe en même temps. Et je viens dans Édition, Intersection des faces avec la sélection. Clic. Cette étiquette-là, ce, cette forme-là, j'en ai plus besoin. Donc, elle aussi, je vais la masquer. Je pourrais aussi la supprimer. Hein. Et... Euh, alors, non, je suis allé un petit peu trop vite pour tout masquer. Je vais révéler voilà, celui-là, ben je vais le supprimer, l'étiquette, je vais simplement la reculer un peu, et j'ai besoin du matériau de l'étiquette, donc pipette sur le plan ici, on voit que j'ai l'étiquette du verre, et je viens appliquer ça sur la forme ici, du vert. ici, tac, et l'étiquette vient, elle s'est appliquée effectivement là où il faut, alors avec les défauts que, que, que l'on sait, hein. je fais un groupe de tout ça, plus qu'à appliquer euh, le vert. Alors le vert, je vous conseille d'utiliser le vert dans la bibliothèque Verre qui s'appelle Neutral Window, hein, toujours le même. Alors donc glace, euh, glace, glace, Window Neutral. Le voici. Hop. Et là, j'ai euh, le, le, le, le, le bougeoir qui est complètement terminé. Alors ce que je vais faire, en accélérer un petit peu en vous expliquant ce que je fais, c'est ajouter du contenu, ajouter la cire, ajouter une mèche et ajouter une flamme. Donc, hop, je passe tout ça en accéléré et en même temps, je vous commente un petit peu ce que je fais. Dans, dans un premier temps, je vais extraire le contenu du verre, juste les faces internes, afin de créer ce qui, ce qui sera la cire. Je vais enlever juste le haut parce qu'il y a toujours un peu moins de cire que le verre peut en contenir. Donc, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure pour créer l'étiquette, pour soustraire une partie du haut. Je vais applique une matière qui ressemble à de la cire et je vais créer la mèche en faisant, grâce à l'outil Suivez-moi, une petite ligne un peu courbe. Qui va créer la mèche et dans dans un second temps je réincorpore tout dans le verre en réduisant légèrement la taille de 1% et pour finir le petit détail qui va apporter vraiment le, le, le, le qui va faire la différence est de créer la flamme et pour ça je vais utiliser exactement les mêmes techniques que j'avais utilisé lors d'un précédent tuto dans lequel je faisais un petit feu de camp au milieu de la forêt et donc on va utiliser une texture de feu sur fond noir pour émettre de la lumière Donc voilà le rendu final que j'ai réalisé avec tout ça, euh, avec toutes ces techniques. Si la vidéo vous a appris quelque chose, merci de laisser un pouce vers le haut. Ça aidera vraiment la chaîne à être, de, à être à grandir un peu plus, à être plus connu. Ça aidera mon travail. Et puis, euh, partagez la vidéo. Laissez-moi des commentaires comme vous le faites de plus en plus. Envoyez-moi des questions. Vous voyez que parfois, je peux même y répondre à travers un tuto. Ça m'aide aussi à avoir des idées. Et puis, euh, et puis je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur SketchUp et Everet. Ciao